Salut tout le monde, c'est Graphics. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez spéciale, une vidéo d'info. Euh, déjà, euh, moi je suis dans le gros bordel, c'est pas possible. Donc déjà, pourquoi euh, Je vais éviter de me répéter, cette vidéo sera assez rapide. Enfin, je suis pas en colère, je suis assez voyeux mes 75 abonnés franchement merci mais euh, à toi qui me regarde Yenox PayFM Alex17 et edx77 pays Champ Dynasty Wersley, ou Vincent enfin d'autres encore franchement je suis désolé je peux pas travailler sur votre intro c'est quasiment impossible là j'ai trop de boules euh, personnellement je veux dire bon je vais dévoiler à mon collège euh, il faut que je croise les doigts pour passer un DP6 ma moyenne est trop basse il faut que, il faut, que, bosse, il faut, que bosse, il faut que je bosse il faut que je bosse il faut que je monte cette moyenne donc là, franchement, je préfère euh, avoir euh, un avenir professionnel assuré que travailler sur une intro. Euh, à mon avis, toi, qui es dans ton écran, tu choisirais la même option, même, le même choix que moi, à part si tu es attardé. Euh, oui. Donc, euh, mais euh, oui. Donc, mais je voulais dire que j'ai trouvé un concept qui va peut-être. J'ai bien dit peut-être vous plaire. Parce que vous aurez bien sûr quand même votre intro, sauf que ce sera un peu un peu lent quand même. Donc euh, ma prochaine intro sera pour mes 80 abonnés. Enfin bien sûr entre j'aurai des, ex des exceptions d'intro, mais la prochaine, officiel, euh, la prochaine officielle sera mes 80 abonnés. Donc euh, je vous invite à aimer ma vidéo, à la voûter à vos favoris, à la partager ainsi qu'à faire vous, tout ce que vous voulez avec. Pour que j'arrive à atteindre les 80 abonnés pour que vous ayez votre intro, donc bien sûr, je suis pas. Euh, on n'est pas moi d'archi je vais pas choisir lui, je veux lui, je veux pas. Ce que je vais faire, vous, vous me demandez un truc que vous voulez, enfin partout, euh, bah, partout je suis joignable. Je vais si vous je vais livrer votre pseudo et je vais essayer de vous marquer euh, votre pseudo. Fin, bien, sûr, vraiment, vous, bien sûr, que vous sachiez comment euh, les couleurs que vous voulez dedans, enfin, comment vous, vous, vous, vous l'imaginez parce que je peux pas l'inviter là j'ai pas de créativité il faut vraiment que je bosse je suis dans, dans la dans la caca un euh, truc oui parce que c'est des mots que j'ai dit pour éviter les gros mots euh, donc je vous mettrai sur une feuille blanche parce que chez moi les feuilles sont blanches normales et euh, à mon avis je ferai peut-être une partie de fléchette ou la fléchette qui tombe dessus euh, sur le pseudo ou à côté du pseudo enfin le plus près quoi sera pour euh, lui euh, donc, c'est tout ce que je vous avais à dire, donc, euh, franchement, je vous remercie pour les 75 abonnés, là, je suis à 75, ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai fait une vidéo spécialement 50 abonnés, là, 75, franchement. C'est juste énorme, 75. Donc, euh, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris le concept, que vous avez... Vous pouvez la relire si vous n'avez pas compris. Donc, bien sûr, euh, je ne vais pas me répéter, mais je vous invite à ce que vous voulez avec la vidéo pour que j'ai 80 abonnés pour que vous ayez votre intro vous pouvez la liker la commenter la partager pas la partager la disliker la supprimer la spammer l'indiquer comme spam euh, tout ce que vous voulez faire vous faites ce que vous voulez ça m'intéresse pas mais ça ça serait quand même assez cool que vous la likiez ce serait minimum et euh, oui donc c'est tout ce que je vous avais enfin que c'est tout ce que j'avais à vous dire euh, donc euh, je vous dis à très prochainement pour une intro à mes 80 abonnés, un fanart ou peut-être une vidéo commentée. Et je vous dis à, à très bientôt et merci pour les 50 subs. Franchement, ça fait ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Allez, ciao